Avec Nalo, vous bénéficiez d'une gestion exclusive. Traditionnellement, la gestion d'actifs se base sur des profils génériques qui ne vous ressemblent pas. Parce que nous nous basons sur votre situation personnelle et vos projets, il n'existe pas deux clients avec la même allocation d'actifs. Grâce à notre technologie unique, vos allocations s'adaptent et reflètent à chaque instant l'évolution de votre vie. C'est l'assurance de tirer le meilleur de votre capital. Nalo, l'investissement enfin intelligent.